Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler des festivités du Tête au Vietnam. Le Tête, c'est le nouvel an lunaire et c'est aussi le moment de l'année où tout le pays prend les vacances en même temps. Chaque année, les rues s'animent et s'embellissent partout à travers le Vietnam. La danse du dragon est un incontournable pendant ces festivités. Ce sont des danses colorées et bruyantes effectuées par des genres de licornes, lions, dragons qui ont lieu un peu partout, à travers le pays. Ce rituel dansant fait partie des coutumes traditionnelles vietnamiennes. On croit que la danse dissipe le mal et porte chance. On pense qu'une famille ou une entreprise visitée par un spectacle de danse du Lyon aura de la chance pour le reste de l'année. Les performances joyeuses et amusantes sont accompagnées de tambours battants, et les meilleures d'entre elles rassemblent des foules pendant cette période de festivité. Donc, on fait une petite activité familiale pour le Tête. On vient au marché aux fleurs de Phu avec la famille, ici, derrière moi. Donc, il y a tout plein de fleurs un peu partout. On s'amuse beaucoup à voir toutes les sortes de fleurs. On explique aux enfants, c'est quoi les différentes sortes. Ça, c'est des chrysanthèmes, des petites chrysanthèmes. Waouh! Il y a tout plein de chrysanthèmes. C'est surtout les fleurs jaunes ou oranges qui sont populaires pour le Tête au Vietnam. Euh, parce que c'est des fleurs qui sont pour les festivités, pour euh, les moments joyeux, mais aussi les moments tristes, euh, quand les gens décèdent, c'est aussi les fleurs jaunes. Donc c'est des fleurs euh, associées à des moments importants de la vie, comme la vie et la mort. Et tantôt, on voyait aussi des petits euh, chili du Tête. C'est toujours agréable de venir aux têtes euh, comme ça dans les marchés de fleurs. Euh, c'est toujours euh, joli à voir avec euh, plein de sortes de fleurs différentes et des gens qui sont joyeux avec le nouvel an qui arrive bientôt. Ça sent bon? est toi? Qu'est-ce que ça sent, Kim? C'est quoi? Ça sent comme la savon. Tu savon? Ah, ouais. Tu c'est gros ballon, Kim, Oui. Tu jettes ça des gros ballons comme ça? Non. Première fois que tu vois un gros ballon comme ça? Es-tu content d'avoir ça? C'est la tête! Des street food, il y en a toujours partout, dans toutes les activités, festivals, etc. Toujours un petit snack à manger. 48 everything here. Les enchères peuvent beaucoup monter pour les prix des arbres du tête. On pensait avoir trouvé le plus cher à 3 milliards, mais le plus cher c'est. 4 milliards de dons. Donc peut-être euh, 220 000 dollars canadiens pour cet arbre. Regarde, un autre arbre. C'est plus comme le Christmas. Ah oui, c'est très beau. Je pense que c'est plus beau que celui-ci. C'est très long, en haie. Ah, celui-ci est encore plus beau pour la courbe. Oui, je sais, je préfère celui-ci. C'est vraiment? Regarde, il vient de Chappin. Vous vous souvenez, Nous avons été là avec et mère. Ah, oh, là là sont belles, hein? C'est beautiful flower. What? Well, that there? Which one you want to buy? I want to buy this one. The one. Yes. mau. Là cái này, cô. Chậu đó trăm. Après avoir acheté de belles fleurs, notre capable n'était pas terminé, parce qu'il restait encore le plus beau à venir. En même temps que le soleil se couchait, nous nous sommes dirigés vers la rue fleurie Wong Wong, qui borde le lac Ban -Mouet, et qui était décorée avec des produits agricoles, de beaux arrangements floraux et des décorations de chats pour célébrer l'année du chat qui débutait. Cette rue fleurie est magnifiquement réalisée à chaque année, probablement la plus belle après la rue fleurie de Nguyen Hué que nous avons visitée l'an dernier. C'est un endroit idéal pour célébrer l'arrivée du tête et prendre des photos pour garder de beaux souvenirs. Par contre, vu que l'endroit est très populaire et bondé de monde, il faut parfois du temps pour prendre ses photos. Kim et Anne se font souvent remarquer par les Vietnamiens parce qu'ici, on aime les enfants mixtes. Les gens veulent souvent prendre des photos avec elle, ce qui rend Kim et Anne très heureuse parce qu'elle aime ça se faire traiter comme des stars. À Saigon le soir du Nouvel An, vous devriez absolument venir visiter cette rue fleurie pour vous mêler à la foule et profiter de beaux moments festifs. Hello. Hello. Marché aux fleurs et puis la rue Fleury qu'on vient de voir, c'est à côté du centre d'achat Crescent Mall, le coin où est-ce que les gens viennent passer du temps famille, avec les amis et tout. On voit qu'il y a même des décorations du tête dans le centre d'achat, qui est très populaire pour les Vietnamiens ici. C'est comme la place où que les gens viennent se tenir pour vivre la vie à l'Occidental. Tu content, C'est le tête qui sent bien. Nous voulions manger un buffet vietnamien que nous aimons bien. Mais tous les restaurants étaient complets, sauf un dans le centre d'achat. Nous avons donc mangé laossien, hein, mais nous n'avons pas filmé. Et ensuite, on est rentré directement à la maison pour se préparer pour notre départ dans le nord du Vietnam le lendemain.